Et bien bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour euh, Sonic the Hedgehog 2. Aujourd'hui on va faire un nouveau display sur Sonic the Hedgehog 2. Ah ça marche pas ça. Sonic and Mystic. Oh, Mystic, pardon. Mystic, pardon. Mystic, non c'est un autre truc. And what is zone 1 On fera une zone par épisode. Ça rime en plus. J'ai évité de chanter, <rire> comme d'habitude. Oui, c'est sur la version mobile du jeu. On va dire Ouais, je peux prendre une manette, voilà. Comme ça, tu évites de jouer. Euh, oui bon dans le prochain épisode je prendrai une manette pour que ce soit plus facile en canical c'est vrai. Mais pour l'instant je peux jouer sans manette. Oui du Zayjung 2. Parce que euh, du Sonic 2, parce qu'il il n'y en a pas beaucoup du Sonic 2 sur la chaîne. Du coup bah j'ai dit bon bah voilà on va faire du Sonic 2 pour voilà, avoir un peu plus de Sonic 2. Non, parce qu'en fait j'aime bien ce jeu. Mais vu dans la version normale du jeu. La première version du jeu, euh, elle est euh, sans, sans, sans fichier de sauvegarde Et bah ben celle là, elle a un fichier de sauvegarde Ouais, il et prendre sens sinon on, on, le niveau il va durer une minute Comme là Mais si un boss, ce euh, niveau là, il est pas très long Je préfère une mode, euh, une mode heal je préfère faire euh, Sonic 2 que Sonic 1. Voilà, parce qu'il est beaucoup plus compliqué Sonic euh, 1. Je dis pas qu'il est trop compliqué. c'est que oh, mais là, je... En fait, là je... je pense que je vais faire plutôt deux mondes. Parce que là le niveau est ultra court. Et euh, court, la cour, cour, cour du tube. Là je crois qu'il est déjà terminé. Donc euh... j'arrive pas à regarder. Oui, j'ai pris Telz juste au cas où. Voilà. Imaginez cette plateforme. Voilà, voilà j'ai pu monter ici grâce à Telz. Merci Telz. En fait, ça, ça sert à rien. Ouais, hein. J'attendais que Tess revenait, mais là... Bon, pour le premier épisode, on va faire deux, deux actes, parce que... Non, sinon, ça dure 3 minutes. 10 minutes, c'est bien, tu vois. Mais sinon, ça dure trois minutes, c'est pas... C'est pas nul mais c'est pas bien non plus bon c'était ce qu'il disait Et mais... ah oui du coup ouais cette version on peut utiliser TES pour voler Comme dans Un sonic euh, 3 et Knuckles Ah oui pardon euh, ouais Voilà bon ouais il y avait une pub du coup ouais après les pubs là, je suis obligé, mais bon. Ah, canical plainte Comme dans Sonic Mania. Je sais ce qu'il faut faire dès que, dès que je suis à la fin de, du deuxième acte, je fais une coupure. Ça, voilà. Je sais pas si on entend bien le son du jeu Oui, après on va bien l'entendre Mais moi aussi, il faut Oh il m'a trollé encore Ah si, encore, encore. Mmh. Ça, ça ça m'arrive pas mmh. <rire> J'ai mis 10 ans pour arriver ici peut ouais. arrive pas passe mmh. <rire> ça fait un petit oh, c'est parce qu'il était sur le bord, mais non, pourquoi il n'a a pas voulu faire un spin -tache? Oh ouais D'accord, même ce niveau-là, en fait, en une minute, c'est quoi ça? Non, désolé. Dans ce jeu, c'est le seul jeu où Thèse y va moins vite que Sonic. Parce que sinon, dans les autres, le Thèse y va à la même vitesse. Parce que Thèse y ralentit peut-être. Il y a Sonic devant. On se cette fois-ci, si je ne me trompe pas. Voilà, ouais, ce qui était devant. Oh, là oh non Il bouge. Il ah, y a autre part lui. Si je ne sais pas d'où Tels. Sauf vous c'est Tels. Oh ouais, bien, je n'ai pas fait de checkpoint. Ouh Il y a quoi en haut J'aime. Mon jeune ami. Oh, je suis pas sûr qu'on est censé être là, mais c'est pas grave. Ah, si c'est grave parce que on peut pas passer par là. Ah, tant pis, j'aurais essayé en moins de cheater. C'est pas possible, on est obligé de passer par là. Voilà. Mais on peut les tel. C'est ça l'avantage avec lui. Parce que on peut cheater. Ouais, ici, on peut, on peut s'envoler ici. J'ai confondu avec cet endroit. Non? Ah, si, regardez. Je l'avais dit. Et personne ne m'écoute. Ça ne va rien à dire, mais n'écoute, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Okay. Allez, cette fois-ci, on y va. Normalement, je peux. Ah non, je peux pas. Ah oui, je suis parti d'en bas aussi. Et désil m'a pas pris tu sais pas pourquoi. Pourquoi t'as mis Attendez hein. Voilà. Vous voyez bien combien de fois j'appuie dessus. Et voilà C'est cheaté mais efficace. Non comme ça la vidéo dure autant que je veux. Je vais pas y tomber. En... Comme ça la vidéo dure le temps que je veux. 10 minutes pour chaque épisode c'est bien voilà on est arrivé au boss en région. Je préfère y aller avec tel parce que j'ai trop peur de mourir quand est-ce que tu fais ça? Hop là! Eh ben écoutez, on va faire ce niveau la prochaine fois. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode sur Sonic 2 et à très bientôt. Ciao les amis. Abonnez-vous, euh, partagez la vidéo, Ok, voilà, comme d'habitude.